La vie du village Faire en sorte que des enfants, euh, là encore, euh, élaborent un projet qui vienne d'eux-mêmes, qui fassent consensus entre eux, alors sur une tranche d'âge qui était, euh, je ne sais pas, CM2, CM1, CM2, 6e, 5e. La création du conseil municipal enfant également, euh, qui apporte un éclairage un petit peu différent sur les, les problématiques des adultes.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 et on peut faire deux choses en même temps dessus. Bah, on a voulu planter des arbres pour pouvoir euh, euh, bah, avoir des fruits. Bah, déjà pour faire de l'ombre. Comme projet qui se sont réalisés, on avait comme projet de faire une journée nettoyage où on nettoyait les sentiers et tout, les déchets. Voilà. Euh, on a aussi euh, euh, travaillé sur la sécurité routière. Donc, on a il y a eu des, plus de passages piétons qui ont été tracés. Euh, il y a eu des gilets jaunes qui ont été distribués euh, aux enfants de l'école. On est allé à l'Assemblée nationale, euh, donc euh, à Paris, euh, pour nous féliciter un peu de nous être inscrits. pour puis, pour voir euh, à quoi res ressembler, parce que... On nous, c'est un peu comme une petite assemblée, quoi. Et du coup, c'était pour voir euh, la vraie, comment c'était. C'est bien d'avoir parfois l'avis des enfants. Alors, euh, du coup, euh, bah, moi, je pense que c'est bien qu'il y ait un conseil municipal enfant bah, Moi, j'aime bien quand chacun a son avis, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes avis que les adultes. Bah, dans le conseil municipal, euh, ce qui me plaît...